Voici un dictionnaire français-japonais. C'est bien pratique quand on apprend une langue de pouvoir connaître comment on traduit un mot d'une langue à une autre. Pourquoi je vous parle de ça Parce que pour les équations, vous allez devoir vous aussi traduire des phrases en français jusqu'aux mathématiques ou alors des mathématiques en français. Et puis malheureusement, il n'existe pas de dictionnaire mathématique français. Vous allez devoir vous le construire vous-même. La première difficulté lorsqu'on doit résoudre un problème en algèbre, c'est de traduire les informations en langage mathématique. Je vais vous donner trois conseils, trois réflexes à avoir en face d'un problème d'algèbre. Le premier réflexe, c'est d'appeler avec une lettre ce que l'on recherche, ça sera notre inconnu. Le deuxième réflexe, c'est de relire l'énoncé avec cette lettre l'inconnu et utiliser chaque information. Et enfin, le troisième réflexe, c'est essayer de trouver une égalité, notre équation. C'est ça qu'on va résoudre pour répondre à la question. Par exemple, dans le fichier élève, le FA213, je vous voulais l'énoncé, lorsqu'on ajoute 21 au double d'un nombre, on obtient le même résultat, qu'en retrochant 21 du quadruple du même nombre. Quel est ce nombre Là, Normalement, vous devez avoir la tête qui chauffe, c'est un énoncé qui est complexe quand on le lit comme ça, donc il faut reprendre tranquillement, en commençant par le premier réflexe, quel est ce nombre, c'est ce qu'on cherche, Et ben, on l'appelle X. Maintenant, on va lire les informations. On ajoute 21 au double de x. Le double de x, c'est 2x. On ajoute 21, 2x plus 21. Bon, ça va. On continue de lire les informations. On retranche 21 du quadruple de x. Alors, le quadruple de x, c'est 4 fois x. Retrancher, c'est un verbe qui veut dire soustraire. C'est synonyme. Donc ça, ça signifie 4x moins 21. Ok. Bon voilà, on a fait la deuxième étape. Maintenant, il faut à la troisième étape, trouver une égalité. Ah ben on l'a dans le texte. On obtient le même résultat. Ben si c'est le même résultat, c'est que c'est égal. C'est en français, nous on le traduit en maths. Ça veut dire que 2x plus 21 est égal à 4x moins 21. On a notre équation, maintenant il suffit de la résoudre. Je vous propose de mettre pause et d'essayer de la résoudre. Je vais passer rapidement sur la résolution que j'affiche maintenant. Je vais vous présenter également deux outils qui peuvent vous servir pour les problèmes d'algèbre. Le premier outil, c'est résumer les informations dans un tableau. Je vous donne un exemple. Une mère a eu sa fille à 28 ans, elle se demande quand sa fille aura le tiers de son âge. Quel âge aura alors sa fille Ne paniquez pas, l'énoncé est complexe, c'est toujours le cas dans les problèmes d'algèbre. On reprend avec nos trois réflexes. Qu'est-ce qu'on cherche L'âge de la fille, on va l'appeler X. On se fait un tableau. À la naissance de la fille, la mère avait 28 ans et la fille avait 0 ans. Donc on a dit qu'on appelle X l'âge de la fille maintenant. Du coup, la mère elle a quel âge elle avait 28 ans quand sa fille avait 0 ans, maintenant que sa fille a x ans, elle a 28 plus x. Bon, et si on lit l'énoncé, on veut que la fille a le tiers de l'âge de la mère. Autrement dit, euh, la mère a 3 fois l'âge de la fille. Donc on va pouvoir écrire ça comme une égalité. 3 fois l'âge de la fille, 3x, c'est égal, égal à l'âge de la mère, x plus 28, 28 plus x, c'est pareil. Voilà, vous pouvez également mettre pause pour essayer de résoudre cette équation. Le plus dur effet, est fait, c'est de traduire en maths. Résoudre l'équation, c'est facile. Enfin, un deuxième outil qui peut être utile, c'est de faire un schéma. Par exemple, dans l'exercice suivant, je vous le lis. D'un triangle rectangle, on sait qu'un angle aigu est égal au triple de l'autre angle aigu. Quelle est la mesure de chacun des trois angles ben Là, c'est clair qu'un schéma va nous aider. On dessine donc un triangle rectangle, Ah, on, il est rectangle, donc déjà on connaît un des angles, il vaut 90 degrés, et puis on va appeler un des deux autres X. Voilà, on fait notre premier réflexe, on appelle avec une lettre. Deuxième réflexe, on lit ce qui est écrit, un angle aigu est égal au triple de l'autre angle, donc l'autre angle il vaut 3 fois X, c'est le triple, 3 fois X. Et puis maintenant on doit trouver une équation, alors là elle n'est pas dans l'énoncé, il faut se rappeler des règles des, des angles d'un triangle. Les trois angles font 180 degrés, ou dans un triangle rectangle, les deux angles aigus ensemble font 90 degrés. Donc on a notre égalité. Le premier angle X plus le deuxième angle 3X est égal à 90 degrés. On a notre équation, il ne reste plus qu'à la résoudre. Je vous laisse mettre pause, essayer de la résoudre, c'est vraiment facile, et je vais mettre la réponse tout de suite. Tiens, comment dit-on mathématiques en japonais Mathématiques Sugaku Watashiwa wa Sugaku o Benkyo J'étudie les mathématiques N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux